Bonjour et bienvenue sur Langue en Poche. Aujourd'hui, on va parler de l'application Anki pour les smartphones. Alors Anki, qu'est-ce que c'est En fait, c'est un système de flashcards qui se base sur le principe de la répétition espacée. Le logiciel va vous présenter une flashcard et vous, vous allez dire si vous avez bien retenu cette flashcard, moyennement bien retenu ou pas du tout retenu. Et ensuite, le système va vous présenter de nouveau cette flashcard au bon moment pour que vous n'oubliez pas ce qu'il y a dessus et que vous vous en rappeliez toujours, en fonction de ce que vous avez répondu, si vous avez bien retenu ou pas. Alors aujourd'hui, on va parler de l'application Anki pour les smartphones, pour Android notamment, mais ça fonctionne à peu près de la même manière sur les iPhones. Mais dans une autre vidéo, je vous présente Anki et son utilisation sur PC qui est un peu plus complète, il y a plus de fonctionnalités. Alors l'application Android est gratuite parce qu'en fait ce sont des fans d'Anki qui l'ont développée gratuitement, bénévolement et qui continuent à la mettre à jour. Et l'application iPhone est payante parce qu'elle est développée par le créateur d'Anki, c'est sa seule source de revenus, du coup il l'a fait payer à 25 euros. Voilà, alors Droid se présente comme ça et ici c'est la page d'accueil quand vous allumez l'application. Avec le petit plus en bas à droite, vous pouvez créer un jeu de cartes. Alors nous, on va créer un jeu de cartes qui s'appelle euh, Vocabulaire de Français, par exemple. Et on fait OK. Pour ajouter des cartes, c'est le petit plus en bas à droite et la sous-partie Ajouter. Alors ça, c'est l'interface qui vous permet d'ajouter des cartes. La première chose, c'est de choisir le type de carte que vous voulez ajouter on va commencer avec BASIC ensuite vous choisissez le paquet donc ici vocabulaire de français et vous commencez par ajouter le devant de la carte dans notre exemple ça va être euh, LIBRO qui est livre en espagnol et le derrière de la carte va être la réponse LIVRE vous pouvez ajouter euh, des images ou des sons à cette carte on va commencer par ajouter une image quand vous ajoutez une image, vous avez le choix de choisir une image que vous avez déjà prise ou une image que vous prenez avec votre appareil photo sur le moment. C'est ce qu'on va faire là tout de suite. Donc vous prenez votre photo et ensuite vous validez. Et pour valider votre photo, vous appuyez sur la petite coche en haut à droite de l'écran. Ensuite, vous avez aussi la possibilité d'ajouter des sons à votre carte. Donc vous appuyez sur le trombone puis enregistrez un son. Donc je ne le fais pas parce que je ne peux pas enregistrer un son en même temps que je filme, mais c'est comme ça que ça se fait, c'est tout simple. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter un tag ou une étiquette à votre carte, c'est-à-dire que vous pouvez choisir de dire que cette carte est un nom par exemple, et si un jour vous voulez réviser tous les noms d'un de vos paquets de cartes, vous sélectionnerez seulement les cartes qui ont l'étiquette NOM. Vous avez aussi la possibilité de renommer votre carte, ça vous permet éventuellement de classer vos cartes et vous valider pour ajouter la carte. Votre carte est ajoutée, l'éditeur vous propose ensuite de rajouter une nouvelle carte, et ainsi de suite. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est réviser notre paquet de cartes. Alors vous appuyez sur vocabulaire de français et Anki va vous présenter les différentes cartes que vous devez réviser. La première carte ici c'est LIBRO. Vous devez choisir ensuite si vous avez bien compris le mot, moyennement compris, ou si c'était vraiment facile. Là je vais choisir BON et Anki va me présenter le mot de nouveau dans quelques minutes. Là c'est un cactus, je sais ce que ça veut dire, c'est facile pour moi. J'affiche la réponse et je me dis oui c'était facile. En qui va donc me présenter la carte cactus de nouveau dans 4 jours. Et ainsi de suite avec le reste des cartes de mon paquet. Une dernière particularité c'est que vous pouvez créer un compte AnkiWeb et ça va vous permettre de synchroniser vos paquets de cartes entre vos différents appareils. Par exemple si vous avez des cartes Anki droid sur le smartphone et si vous avez des cartes sur votre ordinateur, par exemple Anki euh, Ordinateur ou AnkiWeb. Pour synchroniser, vous devez appuyer sur les petites flèches en haut à droite qui tournent. Donc plus vous avez de cartes, plus ça va prendre du temps de synchroniser évidemment. Mais une fois que c'est fini, vous pouvez quitter l'application normalement. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui avec langue en poche. Je vous invite tout de même à regarder l'autre vidéo sur Anki. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur langue en poche. Salut